Yo les gens c'est Tipskeros et on se retrouve aujourd'hui pour le clip du dimanche numéro 40. Donc euh, tout d'abord je vais vous dire que je re Tips, donc euh, parce que en fait bah ça me manque. Euh, J'en avais marre de jouer tout seul et tout à Call of Donc j'ai préféré retourner Tips, ils m'ont accepté et tout donc ça me fait super plaisir, j'espère que ça fera plaisir à ça leur fera plaisir aussi. Donc, on se retrouve tout de suite pour euh, mon premier clip. Donc, un, une quad feed de kill cam sur Adventure Phar en FFA, donc mêlée générale sur la map Rio. Donc, je fais un kill, deux kills au sniper. Puis après, je refais un double jump et je tue le dernier. Je le loupe au sniper donc je lui mets un petit coup de, de poing. Donc, voilà. Euh, après, j'ai plusieurs autres clips, mais c'est des fails, c'est des hit markers et autres. Donc ensuite on se retrouve pour le clip fail, donc c'est un clip réalisé par Tips Optics en MME sur standoff, sur BO2 où il tente une première fois le, le Lingzi, donc le window shot, et il fait rien, ensuite il remonte, il retente une deuxième fois, il met un hit marker. donc voilà il a eu le sum, enfin je pense qu'il a eu le sum pour lui. Donc voilà les gars, c'était Kerose. j'espère que mon commentaire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Tips Clan, faut qu'on continue à monter. Road to 1K les gars, likez, commentez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.